Bonjour à tous. Nous sommes la première journée de 2022. Je voudrais vous souhaiter une bonne année. Je sais pas si je devrais le faire parce que, dans le fond, on sait pas ce qui va arriver en 2022. Si on suit à peu près les paradigmes de 2021... Euh mais je pense que ça va être à peu près le même pattern. On va tomber dans... Ben D'ailleurs, Biden l'avait dit que l'hiver serait son. On est là-dedans. On commence. Là. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de pression pression euh, au niveau mondial, au niveau de... Euh, ben, ici au Québec, c'est spécial, mais il y a beaucoup de pression au niveau de ce qui se passe en ce moment, la contamination d'Omicron. Je sais que je ne veux pas parler trop de... Euh, de ça, de la COVID, tout ça. Mais je peux pas m'en tirer beaucoup, parce qu'il y a des personnes qui m'avaient écrit un commentaire de me concentrer sur l'économie, et avec raison. Euh, mais je peux pas dissocier ce qui se passe au niveau mondial au niveau de la COVID, parce que euh, pour résumer, euh, rapidement, ici au Québec, euh, on a, on a subi un confinement en ce moment euh, qui est tout à fait irrationnel. Euh, C'est sorti dans le journal de Montréal aujourd'hui. Donc, euh, ça vient pas de Jean-Tour de la Rochelle, ça vient du journal de Montréal euh, où on dit euh, que le Con euh, confinement. Euh... Ben, on dit deux choses, entre autres. Là. Au niveau du confinement, ça, ça se trouve être dans Radio-Canada. Vous pouvez aller voir tout simplement sur le site. Je n'ai pas mis ça sur mon site que le confinement, euh, on n'annonce pas de mesures supplémentaires pour la santé mentale des gens. Et ça, c'est assez terrible parce qu'on sait très, très bien que le dernier confinement a eu beaucoup de conséquences au niveau de la santé mentale, et on a euh, euh, actuellement beaucoup de personnes qui ont subi les contre du fameux premier confinement, et là, euh, maintenant, c'est ce qui va arriver encore, mais on s'en soucie peu. Et la deuxième nouvelle, euh, euh, bon, ben, regardez, regardez, vous avez le titre, c'est dans le Journal de Montréal, c'est la, la source par excellence, là, selon plusieurs, donc, euh, Omicron, c'est une, une étude, qui viennent de sortir au niveau du de l'Ontario. Euh, je pense que c'est sorti euh, le 30 décembre, donc euh, ça vient de sortir. Au micron moins dangereux que Delta, selon une étude de santé, la santé publique euh, en Ontario. Et euh, il y a d'autres études euh, au niveau mondial, on n'a pas le temps d'aller voir ça, mais tout simplement lorsque ça sort dans la source par excellence, le journal de Montréal, je me plais à la mettre. Euh, il y a beaucoup d'études qui disent justement que l'eau est micron. Et études euh, en, Af en Afrique du Sud, où le virus a été propagé à travers des vaccinés, il faut bien le préciser, parce que les non-vax ne peuvent pas voyager. Bien, là, on se trouve à avoir une étude qui confirme ça, que dans le fond, Omicron est vraiment moins sévère. Oui, il se propage plus, comme toutes les grippes euh, l'hiver, mais est moins sévère en tant que conséquence. Au niveau de la mortalité, c'est vraiment euh, moins. Au niveau des hospitalisations, hospitalisation, mais il faut bien comprendre que les hospitalisations, à chaque année, c'est la même chose au niveau de la grippe. Là, ça déborde. Vous pouvez simplement regarder en 2015, 2016, 2017 même, avant la COVID, là, les hôpitaux, comme à toutes les hivers, ça déborde et on est là. Et on a dix fois moins de lits. C'est une nouvelle que j'ai vue là, depuis le début de la crise. On avait 8000 lits disponibles. Maintenant, on est rendu à 800 lits disponibles et c'est une catastrophe dans nos hôpitaux. Tout ça tient à la mauvaise gestion du gouvernement le go et l'autre chose que je ben, il y a beaucoup de choses que je voudrais vous parler mais on va, on va se concentrer sur l'économie ça va être une petite vidéo pour euh, pas faire une rétrospective parce que l'année 2021 oui au niveau euh, euh, économique il y en a beaucoup beaucoup qui ont profité de la situation on va regarder ça rapidement mais euh, je veux peut-être regarder un peu en avant ce qui peut arriver au euh, Omicron, ça, on a vu ça. Euh, ok, ça, on l'a vu. Euh, ah ben, ça, c'est une autre conséquence, là, de, des fermetures, c'est que les euh, salamanges, les restaurateurs sont en furie. Et là, ce que je dis, les restaurateurs, c'est pas simplement les, les restaurateurs, mais beaucoup, beaucoup de commerces qui vont encore subir les contre-coups de cette décision. Euh, qui, dans le fond euh, donnerait pas de résultat tout c'est parce que le Omicron euh, va, va se propager euh, comme toutes les grippes l'hiver, ça va se propager. Et là, euh, regardez là, il y en a qui vont m'accuser tout ça que je suis. Euh, ce que je dis tout simplement, c'est que à chaque hiver et même le Gou le dit, euh, il va falloir vivre avec euh, le, le coronavirus et à chaque hiver, les, contamin les contaminations vont être plus élevées. Il faut vivre avec. Et euh, une des, des, des choses qu'on peut faire et ça vient même pas de moi, là, parce que je ne pas me citer, euh, c'est que c'est reconnu maintenant, euh, je n'ai pas encore tous les articles, euh, je lis beaucoup, mais je n'ai pas le temps, c'est que le système immunitaire est la meilleure défense. Lorsqu'on a eu le, le, le corona, même, lorsqu'on a été contaminé par... Euh, que ce soit la souche au micron, euh, le système immunitaire devient la meilleure défense. Et, et même, euh, on peut prévenir, justement... Euh, moi, je pense que je l'ai eu euh, il y a à peu près un, plus qu'un an, un an et demi. Euh, et euh, j'ai eu vraiment une... une et j'étais à terre, tout ça, donc euh, et puis là, j'ai pas de grippe, j'ai un petit euh, j'ai absolument rien, et donc je me sens très très bien dans mon corps, je suis très en santé, parce que j'ai pris des mesures pour ça parce que lorsque j'ai vu toute cette folie, comme je vous ai dit dans mes vidéos, j'ai décidé de miser sur euh, ma santé, donc je pense que c'est la première chose à faire dans une situation comme ça, si on Miser sur l'alimentation et euh, se tenir en, en forme je pense que c'est en tout cas on se donne tout le... je vous dis pas qu'on peut pas attraper la COVID tout ça, mais on se donne des meilleures chances de passer au travers donc euh, c'est ce que j'ai misé euh, ok ça ça se trouve être au niveau des nouvelles ah oui peut-être penser avant de passer là, à, sur le site euh, j'ai eu une nouvelle hier qui m'a sauté aux yeux c'est Eric Duhem euh, c'est pas Eric Duhem qui l'a posté, mais euh, là je suis sur le New York Times c'est peut-être avoir une vision de ce qui se passe euh, de l'extérieur. Moi, je ne suis pas abonné au New York Times, je ne vous donne rien que les, simplement les, deux, les gros titres, parce que lorsque je clique dessus, euh, euh, je suis obligé de m'abonner, je ne m'abonnerai pas simplement pour vous donner une nouvelle, mais euh, vous pouvez peut-être voir, les nouvelles ont été rediffusées re un peu partout sur le net, vous faites une recherche. On parle de ce qui se passe au nord, parce que eux à New York, c'est l'état de New York en bas, regarde ce qui se passe au nord, et euh, on parle du couvre-feu euh, qui vient d'être euh, établi. Là. Donc, euh, nos voisins américains se, de... ben, se demandent dans l'article, c'est ce que j'ai lu rapidement, là. Euh, on parle de ça. Et même, je pense que c'est sur un tweet d'Éric Duhem euh que l'article était... En tout cas, on, on le cite dans l'article. Et euh, eux euh, trouvent ça curieux, même s'il y a beaucoup d'États qui euh, vivent encore une paranoïa, une folie. On sait très, très bien que la moitié des États-Unis euh, vivent très, très librement, font attention, euh, euh, font la distanciation sociale. Certains, ceux qui veulent, portent des masques. Et euh, le code, les cas de contamination, il euh, n'y a pas de problème. Il n'y a, a pas de problème, mais ça vit très, très bien. Le système de santé accueille ceux qui sont malades. Et ici, au Québec, on est l'État ou la province, là. Euh, dans toute l'Amérique du Nord, celle qui a eu, qui a le pire bilan, le pire bilan à cause des mesures des gouvernements qui ont été pourrites, on doit le dire, le pire bilan. On a pris les mesures les plus drastiques et pour en résulter qu'on a un, un bilan qui est absolument atroce au niveau euh, bah, des hospitalisations, de la mortalité. La gestion des hôpitaux est, est absolument exécrable et, et euh, on parle ici de ça. Et dit, on, on parle aussi de la fameuse nouvelle que Legault nous a sortie au Québec. Ça, c'est dans le New York Times. C'est pas moi qui le dit. Au Québec, certains travailleurs de la santé dont le test est positif continueront à, tra à travailler. Donc, il y a beaucoup de... de, de, de, de, de c'est incohérent là, dans le discours. Donc, eux, regardent ça d'un point de vue américain. Et il faut préciser que l'État de New York, York euh, c'est quand même New York Times, c'est la ville de New York, est quand même très, très démocrate, donc euh, à, à des mesures plus semblables aux, aux ben, mesures... Euh, Philosophie plus semblable à la nôtre, social-démocrate, même si ce n'est pas des social-démocrates, euh, tandis que les États euh, comme la Californie, Texas, euh, Nevada, il y en a beaucoup d'États aux États-Unis où on a vraiment euh, une liberté euh, de... de de se promener un peu partout. Les commerces sont pas du tout affectés, ça va très, très bien. On, on, a, on a des personnes qui font quand même attention, qui portent des masques, il n'y a pas de problème. qui se font vacciner, aucun problème, mais l'idée, c'est qu'il y a un respect et ce qu'on n'a pas ici. Euh, donc, euh, c'était simplement ce que je voulais vous montrer rapidement au niveau de la perception de certains Américains démocrates, euh, de, de la manière qu'ils nous voient en haut, là, où on... On, on dit aux personnes. Euh, C'est de l'incohérence. On dit aux personnes contaminées d'aller travailler quand même, parce qu'ils vont manquer de personnel, mais euh, le Legault disait qu'il ne voulait euh, pas se faire euh, traiter par quelqu'un qui n'est qui, euh, qui pas vacciné. Donc euh, euh, quelqu'un qui n'est va pas vacciné, il faut se dire qu'il se fait tester trois fois par semaine et il continue son travail. Et Dubé a tombé là euh, a laissé tomber sa mesure. Euh, donc, euh, tout ça pour dire qu'on se retrouve dans une situation un peu chaotique et ça ne se terminera pas avant la fin de l'hiver. Euh, je pense que janvier-février, on va subir encore cette... Et les cas de micron vont continuer à monter et la peur va être encore répandue un peu partout. Donc, euh, ça, la, la conséquence de tout ça, bien, si on se trouve à bien, la, la, la PCU, qui va s'appeler la PC... PCC, j'ai placé l'article sur mon site, P... Euh, puis on va aller, euh, je pense, mettre l'écran un petit peu plus gros et on va aller passer aux nouvelles et ensuite on va faire terminer par les graphiques. Ça va être assez rapide aujourd'hui. Je dis toujours ça et je dépasse toujours mon temps. <rire> Le gouvernement du Canada a annoncé jeudi l'élargissement de l'accessibilité à la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement. Ça s'appelle la PCTCC. Donc, euh, elle vient de tomber en vigueur. Euh, ce n'est plus 500 par semaine, c'est 300 par semaine pour euh, les travailleurs qui sont touchés, que ce soit les, les, les, ceux qui travaillent dans peu importe le, le, le domaine, mais surtout la restauration, qui sont touchés ça par l'arrêt de, de, de des restaurants. Là. Les restaurants euh, subissent un grand coup. Les gyms aussi. En tout cas, plusieurs commerces euh, où, où on est en furie. Là. Les propriétaires, je pense, sont en furie. Et euh, c'est 300 dollars par semaine. Les conditions, c'est pas compliqué. C'est à peu près les mêmes choses qu'avant. Avoir gagné au moins 5 000 en 2020-2021 au cours des derniers... Euh, des 12 euh, mois précédents, la date de demande. Avoir produit une déclaration de revenus pour 2020. Travailler ou fournir un service dans une région confinée. Avoir subi les conséquences, une perte d'emploi, impossibilité d'exercer un contrat comme travailleur indép indépendant. Donc, on a coupé euh, la prestation de 500-300 et euh, là, on se trouve à être dans une période où plusieurs vont encore euh, euh, être obligés d'arrêter. 300 dollars, n'est pas beaucoup par semaine pour euh, vivre. Donc, euh, oui, le gouvernement euh, euh, nous met dans des situations absolument abominables. Euh, je pense euh, aux travailleurs euh, ben, de la restauration, des gyms, tout ça. et Ils donnent des pinottes pour euh, essayer de survivre dans tout ça. Euh, donc, euh, là, ce qui va avoir comme conséquence cet hiver, euh, ben, encore beaucoup de faillites. Ça va continuer. Euh, beaucoup, beaucoup vont tomber. Euh, C'est clair et net. Et... Euh, OK, ça, on va, je pense qu'on va passer euh, justement sur ben, quelques nouvelles là, rapidement, là, peut-être pour ne euh, pas faire une rétrospective, comme je vous dis, je ne voulais pas tout à fait euh, embarquer là-dedans, mais vous parler un peu des nouvelles qui sont, euh, qui sont sorties. Une très bonne nouvelle pour les 10 personnes les plus riches du monde euh, pendant l'année la, ben, la, dernière, je pense, euh, 10 personnes les plus riches du monde. Euh, ont ajouté euh, 402 milliards de dollars à leur fortune en 2021, oui. <rire> c'en est choquant donc ici on a toute la liste j'ai mis l'article sur mon site vous pouvez voir c'est les, toujours les mêmes là euh, du camber euh, ça se trouve avec serge brin un des co-inventeurs de google euh, euh, steve ballmer ainsi de suite donc euh, eux ont rajouté euh, beaucoup beaucoup de ça c'est le deuxième fondateur de google harry page euh, donc euh, ont on beaucoup beaucoup euh, ajouté de dollars dû au fait que la capitalisation de leur entreprise a gonflé du directement, directement aux injections euh, massives de la Fed. Donc c'est par l'achat d'actions, ben, les individus ont eu, euh, ben, les individus, euh, la Fed a acheté directement aussi euh, euh, des actions d'entreprise, de la dette d'entreprise, des bons que certaines grandes entreprises émettent, euh, et la fête s'est mise à acheter ça cette année, donc euh, tout ça a contribué à faire gonfler la fortune individuelle des 10 personnes les plus riches sur la planète. Donc, euh, c'est à suivre ce qui va arriver, parce que là, il y a des lois qui ont été passées au niveau de, de la taxation de ces hyper-riches-là, euh, au Canada, un peu partout sur la planète, je sais pas s'ils vont réussir, euh, je ne veux pas embarquer dans ce débat-là, ça me regarde pas, la seule, seule chose que je me dis, c'est qu'il faut absolument être aux aguets de euh, ce qui va arriver en 2022, parce que, comme je vous dis, il faut s'occuper de l'économie, ou c'est l'économie qui va s'occuper de nous, euh, quand je dis économie c'est les gouvernements mondiaux. Donc, euh, ça, on se trouve à avoir une situation assez atroce euh, en ce début d'année au niveau des confinements, au niveau de la noirceur euh, un peu partout sur euh, la planète, surtout au niveau de, du climat de peur qui, qui sévit en ce moment, euh, euh, je dirais au Québec, parce qu'on se trouve à être dans une bulle où euh, euh, la peur est partout, mais il y a plusieurs personnes qui, qui n'embarquent plus dans ce discours de peur. Et euh, au niveau de la vaccination, ben, je ne veux pas en parler beaucoup, comme je vous dis, je veux pas... Euh, euh, étendre là-dessus, mais au niveau de la vaccination, euh, Israël... Euh euh, euh, dû au fait que l'État d'Israël, euh, on a commencé très rapidement à vacciner les contaminés euh, lorsque tout ça ce a commencé. Et euh, Israël a alors, vacciné, vacciné en masse avec l'obligation, je ne sais pas si c'est l'obligation vaccinale, en tout cas, beaucoup de pression non vaccinée. Et euh, on est rendu à la deuxième, troisième dose là, maintenant d'Israël et euh, pas de résultat. Donc, euh, les personnes qui euh, se contaminent vraiment beaucoup avec le omicron, euh, c'est un désastre au niveau de la vaccination. Et là, Maintenant, on a, on vient d'annoncer ça avant-hier au... Ou... Je ne sais pas, ça fait quelques jours, on a arrêté la quatrième dose. On dit que ce n'est pas la solution de la vaccination. La solution des vaccins, c'est euh, la solution pour les grandes biopharmaceutiques qui se sont remplis les poches. Euh, c'est abominable. Euh, donc, euh, la vaccination ne, ne fonctionne pas en Israël. Et euh, on commence à en parler beaucoup un peu partout. C'est le système immunitaire qui est la meilleure euh, façon de combattre ce virus-là dans l'histoire de l'humanité. Euh, il y a toujours eu des virus. Et même si on prend des précautions, on doit le faire, c'est bon. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, allez lire là-dessus sur Wikipédia ou peu importe. La peste bubonique, la peste noire, où c'était vraiment une contamination terrible par des rats. Qui, parce que dans le fond, on se trouvait à faire beaucoup, beaucoup de commerce et les rats ont été transmetteurs de la peste peste noire et euh, les personnes qui étaient atteintes de la peste noire avaient plein de pustules sur eux et euh, c'était la mort qui était euh, la conséquence de tout ça. La grippe espagnole aussi il faut se rappeler, euh, j'ai lu j'ai regardé un reportage dernièrement, excellent reportage que vous pouvez retrouver sur YouTube qui se trouve avec la période en 1918 et 1926. Ça s'appelle comme ça Apocalypse 1918-1926. Je vous recommande fortement d'aller voir toute la série. Euh, apocalypse qui Apocalypse la Première Guerre mondiale que vous retrouvez sur euh, en fin du compte c'est le mot apocalypse mais c'est pas biblique rien c'est tout simplement euh, ça nous parle de la Première Guerre mondiale les, euh, les images ben, ça se trouve être les clips euh, vidéos qu'on avait dans ce temps là et on les a colorés aujourd'hui si vous voulez connaître l'histoire non seulement de la des deux guerres Apocalypse Première Guerre mondiale Apocalypse Deuxième Guerre mondiale là il y a Apocalypse euh, 1970 ben, 18, l'entre-deux-guerres. Et tout ça pour vous dire qu'on parle dans ce, ce reportage-là, vous pouvez le lire un peu partout, c'est la, la fameuse euh, euh, grippe espagnole. Et euh, une des raisons pour laquelle la grippe espagnole a tué plus de personnes que la Première Guerre mondiale, je pense c'est 20... Ben, c'est euh, 20 millions de personnes qui sont mortes de la grippe espagnole. La Première Guerre mondiale, c'est tu sais, 15... En tout cas, peu importe. Peut-être 10-15 millions de personnes qui sont mortes c'est la, la Première Guerre mondiale, une guerre terrible où les gueules cassées euh, arrivaient parce qu'on n'avait pas de soins directement sur le, le, le, le, le plancher des vaches où on combattait, donc les personnes étaient défigurées et vous avez encore toutes les... les, les vidéos d'archives sur Internet euh, que vous pouvez euh, rechercher, gueule cassée, vous allez tout comprendre. Donc, pour revenir à la grippe espagnole, il faut dire que l'Europe était détruite et on avait beaucoup, beaucoup de contaminations. Donc, lorsque le virus est arrivé euh, qui a tué 20 millions de personnes, le, la COVID n'a rien, rien, rien à voir avec ça. Et vous allez me dire, ouais on a eu des vaccins. Non, non, non, non. Euh, avant la vaccination, on était à des taux euh, 0,03% au niveau mondial de mortalité due à ça. Et on a, fait, on a considéré des morts de la COVID avec de la comorbidité, donc on bourrait d'autres choses, mais si on avait euh, le virus, on les traitait comme des morts de COVID et c'est absolument faux. Euh, mais regardez l'histoire. Euh, la, la grippe espagnole, il euh, y a eu beaucoup, il n'y a, a pas eu de vaccin, mais il y a eu beaucoup beaucoup de d'isolation de, de, euh, tout ça, et on en est sorti parce que notre système immunitaire euh, est devenu fort là-dessus. Et je suis pas contre la vaccination. J'ai été vacciné moi-même du tétanos, de la polio, tous les vaccins qu'on avait lorsqu'on était jeune. Euh, donc euh, c'est pas le discours pour dire que je suis contre la vaccination, mais euh, je vous dis qu'on doit, euh, comme le haut omicron, euh, quelqu'un a dit, euh, c'est le docteur Malon. Euh, qui, a, euh, qui se trouve être euh, là-dessus, là on, on a sorti un article pour on essaie de le, de le démoniser mais aux États-Unis, il y a quand même une libre-pensée euh, c'est le créateur du, du, du, euh, du, du vaccin euh, ARN euh, en tout cas il a travaillé pour parce qu'ici on a sorti un article dans la presse pour le démoniser là. mais allez voir lui-même le docteur Malone ce qu'il dit et vous allez tout comprendre euh, donc lui-même dit que l'immunité la, la, naturelle euh, ben, c'est notre meilleure euh, recette pour lutter contre ça et même lui dit que euh, Omicron est un don de Dieu parce que c'est par cette dernière variante là où on a beaucoup beaucoup de contamination mais peu de conséquences désastreuses et c'est ce qu'on constate qu un peu partout sur la planète. Beaucoup de Donc, euh, le, le, le variable, la, la variante au Omicron va, va devenir euh, comme une grippe euh, normale saisonnière. Faut, comme le gouvernement l'a dit, là, il faut vivre avec. Donc, euh, c'était ça un peu. Vous parlez rapidement de ça et on va terminer avec... Euh, je vais c'est ça comme ça. On va terminer avec... Euh, rapidement, rapidement, si euh, ça peut ouvrir, avec euh, les... Euh, euh, les graphiques, euh, 2022, euh, ce que je vois, on a, ben, c'est sûr que la période en, 2000, ben, en la fin de l'année, 2021 et 2022, on n'a pas eu beaucoup de mouvements, mais je voudrais vous parler de ben, mouvements. On a battu de nouveaux records encore avec euh, le Standard Poor's un nouveau record encore et euh, probablement qu'on va continuer même si la Fed a dit qu'elle arrêtait, qu arrêtait d'injecter de l'argent et qu'elle va monter les taux d'intérêt, moi je n'y crois pas du tout euh, arrêter d'injecter de l'argent elle peut le faire une coupe de mots, là quelques mois mais le marché euh, va lui faire savoir qu'il qu ne veut pas, et au niveau des taux d'intérêt, oui il peut avoir une hausse, deux euros comme je vous ai parlé dans ma dernière vidéo mais sur le long terme je pense que la Fed même les gouvernements euh, ne peuvent pas se permettre que les taux d'intérêt montent à long terme dû au fait qu'elles doivent beaucoup beaucoup euh, euh, ben les, les la Fed euh Simplement l'intérêt des bons du trésor, parce que, dans le fond, quand on ajoute un bon du trésor, on achète avec, avec un intérêt, euh, par exemple, un, un, une obligation de 10 ans, on est obligé, ben, le, le, ceux qui achètent, le, le, le, ceux qui émettent l'obligation doivent donner un, pour, un pourcentage. Si on achète une obligation à 5%, ben, dans 10 ans, il faut donner le 5%, mais il y a toujours une échéance de ces obligations-là. Donc, euh, on se retrouve à... à, à, à émettre de nouvelles obligations, mais avec un taux d'intérêt plus haut on est obligé de donner, parce que euh, la raison pour laquelle les gouvernements rapidement émettent des bons du Trésor, c'est pour vraiment euh, se financer, financer les dépenses courantes, euh, financer euh, tout ce qui concerne le gouvernement, parce que le gouvernement n'a pas... Ben, euh, bah, le mécanisme avec la Fed, euh, ça marche, ça fonctionne main dans la main. Jérôme Paul, de son côté, crée de la monnaie que euh, Janet Yellen demande au niveau du gouvernement parce que c'est la secrétaire du Trésor. Donc, euh, euh, ça va continuer à monter, tout ça pour dire que je pense que ça va continuer à monter et les gouvernements, lorsqu'ils vont ils vont essayer, euh, Powell va essayer de monter les taux d'intérêt, lorsqu'on va arriver trop avec les taux d'intérêt, il va y avoir un contre-coup et euh, non, on va garder les taux d'intérêt bas je ne dis pas qu'ils vont rester au niveau actuel mais à long terme, euh, ça va rester bas et euh, bon, c'est un peu partout la même affaire, la même chose on a, euh, dans le on a battu un petit record ici, on a rebondi le Nasdaq, on n'a pas rebattu de nouveaux mais ça va continuer à, à monter et euh, le bitcoin, on est rendu à, à 45 000 C'est quand même impressionnant comme chiffre. Mais ce que j'ai entendu, et je, on a été quand même, on a fait du place ça fait plus d'un an au niveau de l'or et de l'argent, mais euh, la, la, la, la montée fulgurante qu'on a eue ici au niveau du bitcoin, là, parce qu'on s'est réfugié, j'avais tracé la petite... Euh, euh, le, le petit triangle comme ça, là, je l'ai toujours laissé là, donc cette montée fulgurante ici qu'on a eu, euh, certains disent que, parce que plusieurs commencent à douter du bitcoin, est-ce qu'on peut rester là-dessus, euh, moi, comme je vous dis, j'investis pas dans le bitcoin, donc euh, c'est l'or et l'argent, et euh, vous parlez de l'or, où on a euh, une petite poussée, ici on a un canal qui, qui continue, mais la poussée, pourrait, c'est encore pourrait parce que c'est n'est pas moi qui guide le marché, je ne suis que euh, quelqu'un qui observe, euh, pourrait euh, faire en sorte qu'on puisse enfin casser ce canal pour propulser l'or au-dessus de l'ancien sommet ici. Donc, on pourrait à, aller au-dessus de 2000 facilement si ce canal-là, je parle au niveau technique et au niveau de la valeur refuge aussi. Euh, le, le dollar américain a connu une montée assez impressionnante euh, durant les derniers mois, donc euh, on se refuse encore sur le dollar américain, mais euh, les valeurs refuges, l'or et l'argent, comme je vous dis, euh, euh, n'ont pas encore connu de course comme le bitcoin, qui est un autre valeur refuge aussi, pour ceux qui y croient. Là. Mais euh, l'or et l'argent pourraient connaître en 2022 une montée assez euh, époustouflante euh, si, euh, justement, on comprend que la devise américaine ou les valeurs américaines, les dettes américaines euh, s'amplifient un peu partout sur la planète. Donc, euh, comme je vous dis... Euh, euh, ben là, là j'ai vu on peut s'en procurer là, des lingots euh, de la monnaie royale canadienne, disons, mais c'était assez difficile à s'en procurer dernièrement et on doit payer une prime là-dessus. Donc, euh, c'est le canal de l'or euh, Si on réussit à défoncer ça et qu'on a techniquement je sais pas je peux pas vous faire de promesses c'est pas je suis pas un vendeur d'or et d'argent je suis un acheteur plutôt donc euh, au niveau de l'argent c'est la même chose hein, un petit euh, revirement mais on pourrait reconnaître encore de, du creux mais si jamais euh, on se réfugie c'est c'est c'est c'est des foules hein c'est des phénomènes de foules et les marchés le marché des métaux précieux c'est très très émotif donc euh, si on se réfugie euh, je parle collect ben, collectivement les, les les, les, les, grandes, euh, les grandes institutions financières, euh, les hedge funds, si, comme, si eux commencent à acheter de l'or et de l'argent, vous allez voir, ça ne va déménager pas à peu près. Donc, euh, on est dans cette situation-là. Euh, bah, le reste, c'est la même chose euh, au niveau de... Euh, j'avais ici eu au niveau, dès que c'est à peu près la même chose, ça suit plus que le, le, le modèle de l'argent. Donc, euh, on va voir ce qui va arriver en 2022. Euh, ben, c'est un peu ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Euh, il faut suivre euh, encore le marché, l'économie en 2022, surtout euh, janvier-février, parce que là, on, on se trouve à être confiné on se demande. Euh, là quand quand cette, cette, ce confinement cette folie va arrêter parce que euh, ici notre gouvernement Legault euh, n'a pas donné de, de temps de, de fin de cette de, de ces confinements euh, on est confiné de 22h à 5h du matin de bon, toute façon je me couche le bonheur ça change pas grand chose euh, je pense que c'est peut-être plus l'aspect psychologique et euh, un confinement qui a aucune rationalité euh, dans le journal de montréal comme je vous ai montré là on doute c'est basé sur un, le confinement est basé sur une étude de, euh, qui est douteux, c'est le titre du Journal de Montréal, vous regarderez ça. Donc, vu que c'est la référence par excellence de plusieurs Québécois, euh, c'est ça. Et moi, je vous encourage fortement en 2022 de, de continuer à vous intéresser, ou su, ceux qui le font, là, euh, à à la, euh, je dirais, l'économie le, le, ben, mondiale aussi, euh, les, les nouvelles mondiales, là, ce qui se passe un peu partout, c'est Et là, plusieurs me donnent comme argument, euh, allez sur le net, allez vous informer. Non, non, non. Tous les journaux aujourd'hui sont sur le net. Donc, c'est de l'ignorance totale de dire ça. Je vous ai parlé du New York Times, vous allez le West, Wall Street Journal, vous allez ici NBC, euh, MSNBC. Vous avez plein de réseaux un peu partout sur la planète. Au niveau de la France, ben c'est la même chose. Il y a beaucoup de, de personnes qui, non seulement donnent des opinions, mais sont basées sur des études. Et c'est à vous, justement, de, de profiter de toute cette manne d'informations. On a beaucoup d trop d'informations, mais il faut en profiter pour euh, connaître un peu la situation Mondiale. Et il faut se tenir au courant, comme je vous dis, euh, oui au Québec, euh, oui au Canada, oui aux États-Unis, sur notre continent, mais un peu par partout sur la planète parce que tout fonctionne ensemble. Euh, C'est interrelié. Donc, euh, 2022, je vais être là encore pour vous donner des vidéos euh, sur l'économie, euh, euh, pour continuer euh, justement à, à, à surveiller ce qui se passe, parce que je pense que euh, si on, on, on s'arrange pas, ben on va se faire arranger par euh, nos bons gouvernements. Donc, on va se, se revoit euh, euh, pour de nouvelles vidéos en 2022. Merci.